Bonjour et bienvenue. Alors, vous venez de parler avec Caroline, if I'm right, yes I'm right. Vous venez de parler avec Caroline, et maintenant, parlez avec moi, ok, durant ces 15 minutes qu'on a ensemble, we're going to be talking a little bit about ce que j'ai fait avec uh, les apprenants dans le cours de, de Caroline, what I did with her students, as well as um, how I organized it. So, not only le contenu, mais aussi le contenant. Um, alors, je, je, je commence à traiter le, le sujet du selfie vraiment comme une, une réflexion de notre bien-être. Who are we? Are we well? Are we not so well? On est qui quand on est en ligne? So, uh, Caroline invited me into her classroom uh, when she was designing the course. Quand elle, quand elle était en, en, en, conception, en travail de conception du cours, elle m'avait demandé est-ce qu'il y a un thème that you would like to work? Alors, moi, j'ai dit oui. « I'd love to work selfies », c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, pour commencer, j'avais décidé de, que si euh, on va travailler le sujet des selfies, et si on va demander aux, aux jeunes de travailler leurs selfies, que moi aussi, je devais inclure une selfie. Because too often, trop souvent, on demande à nos jeunes de faire des choses que nous, on, on, on ne fait jamais. Même euh, travailler dans, en station comme ça, You know, uh, when was the last time that we worked in stations and that we were asked to work in small groups? Alors, c'est pour ça que j'ai inclus, ça c'est moi et mon fils en train de faire euh, des beaux, ça c'est une, um, what's the word, uh, une routine, une tradition qu'on a, à chaque fois qu'on que, qu est dans l'auto, puis on arrête, on prend un selfie ensemble, puis on fait des, des, des faces comme ça. So, selfies. Um, au départ, Caroline m'avait demandé, and she asked me, un um, whole bunch of different things. Pourquoi elle a demandé, moi, comme conseillère pédagogique du récit, elle, elle avait dit, OK, j'ai une idée pour un projet artistique, mais je veux le lancer d'une telle façon, mais je veux le lancer comme une, une façon euh, interactive. Et aussi, on a une, une nouvelle, on, on a, nouvellement, on a beaucoup d'appareils. que elle, elle voulait utiliser sa flotte d'appareils vraiment davantage. She wanted to really use. Uh, the digital devices in her center to the best that they could be used. She said we have Chromebooks, we have the tablets, we have um, uh, Android tablets and iPads. Um, AOC parce que ces, ces apprenants they are 16 till about 30 years old. I think the oldest was around 30. Um, souvent ils amenaient leurs propres appareils so something that whatever you have people can still use it. It's not stuck to one device. Um, alors, on avait décidé ensemble de, si on veut le faire vraiment interactivement et aussi euh, pour faciliter comme euh, le partage des, des appareils, on a, on a décidé de travailler en station, like we're doing today. Um, les trois thèmes, euh, on travaillait selfies par three themes, personal identity, social activism, and art. So, Um, and I, it wasn't just, oh, let's do stations because you know it's fun to do stations. Il y avait des raisons pour ça. On voulait avoir trois lieux d'apprentissage différentes One on identity. It was like they were watching some videos and doing some reflections. It was really a solo, solitaire. Um, the next one, they were working in partners. Um, ils faisaient du lecture ensemble, regardaient encore des vidéos aussi, puis ils parlaient de ça ensemble. And the last one, it was really designed, il y avait une présentation, une présentation puis le groupe devait comme parler de ce qu'il voyait. Um, and I put station d'enseignants, you know, with a little star next to it, parce qu'en en fait, I did not plan it to be a teacher station. But, après la première rotation, je pouvais voir que, I don't, I'm not sure if they know how, know how to have that conversation together. Peut-être qu'ils ont besoin d'un enseignant là pour aider à guider la conversation, pour aid, pour pour, le, pour modéliser. Comment est-ce qu'on parle de l'art? How do we talk about art? And so that has since become a teacher station, c'est super place pour faire du, du um, évaluation à l'aide de l'apprentissage, where you're really getting to hear people talking. If you have si tu as une compétence de communiquer avec le la langage du sujet, etc., you know, that, that is the perfect place to do some evaluation, some assessment. Alors, pour aujourd'hui, on, on voulait comme uh, modéliser ça un peu. So, these were the stations that we utilisons today. And really, though, the main reason pourquoi les stations, c'est parce que dans n'importe quelle activité, le plus, gr le plus gros le groupe, the fewer people talk. The moins So the larger the group, the fewer the people talk. In small groups, people can be more comfortable talking to each other, and they could also help each other. En particulier, qu'il a a station qui est avec enseignante. If the teacher is at a station, les autres ne peuvent pas le déranger. You can't mess with the teacher. She's busy with her students. À that station. Alors, en petit groupe, le monde peut s'entraider aussi. That day, I used instruction cards. Uh, à chaque station, il y avait une fiche d'instruction parce que Caroline aussi m'avait demandé, elle voulait vraiment des activités que les élèves pouvaient faire toutes seuls. You know, that they would feel a little bit more autonomous in how they were working. Et, um, et aussi, pour minimiser les questions, all the information is on the card. Depuis, Um, I have moved away from using paper instruction cards. parce que avec le papier, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une course C'est très, you know, the cours, the cour, très cour is very interactive. Oh, du vrai franglais. là. The cours is very interactive. Um, on a des papiers partout sur le plancher, dans, dans les poubelles et tout. Alors que si on met toutes les instructions sur un site web et que chaque onglet is for each station. Là, on continue avec l'autonomie de, de l'apprenant et même s'il y a un apprenant qui n'est pas là durant le cours, il peut aller regarder après. Ça minimise toujours les questions vers l'enseignante. but it becomes a permanent resource. C'est pas quelque chose qui va être jeter à la fin d'un cours et c'est très facile à mettre à jour. It's really easy to update if you're using something like a Google Sites. Si les instructions ne marchaient pas très bien, la première leçon, on peut le changer pour la prochaine très facile. Um, ok, alors, je me remets dans le sujet. Là, je viens de parler du contenant. Là, je parle du contenu. So, that was about what did it look like. Now, I'm talking about what were we actually talking about um, in these stations. So, I started off, comme on a commencé aujourd'hui, avec une présentation du, du départ. And one of the things in the presentation that we looked at was... C'est quoi une selfie Et est-ce que c'est quelque chose de seulement d'aujourd'hui It's it something new We talk about selfies as if it's something new. Mais I remember somebody in one of the groups said, mais par contre, imagine toutes les, les grandes œuvres des maîtres qui ont fait des self-portraits, des, des autoportraits depuis, here we have the first one that I could find, c'était en 1420. Um, ils faisaient des selfies avec la technologie qu'ils avaient à leur disponibilité. L'idée de, de se regarder et de créer quelque chose de nouveau avec, n'est rien new. C'est pas nouveau. Ici, on peut voir l'évolution de from 1420 à 2018. On peut voir que les selfies, les self portraits, ont été for a depuis longtemps. Et en passant, toutes ces, ces œuvres ici sont disponibles par accès libre et les liens sont, li sont là, you're going to have, have access to this at the end. So the next one. I'm going to make the picture bigger in a second. Je vais l'agrandir dans un moment. Mais je vais um, introduire l'artiste. Il s'appelle Tushik. Il travaille à Montréal. Il est d'origine marocain via Paris. Um, il fait beaucoup de choses. Il est He's, he's a photographer. He's a model. He's um, an artistic director, puis il vraiment de l'identité, gender, des perceptions, qui es-tu, qui, qui je suis, et tout ça. And who do you think I am, um, and why does that matter? Et, um, alors, ma question à toi, and I'm going to change the picture for bigger in a second, and I asked this to different groups as well when I was working with students, que remarquez-vous ici? What do you notice here? And I'm going to make it larger. And I'll give you a moment to take a look. What do you notice here? Que remarquez-vous? You can talk using your microphone or typing in the clavardage. Nadine, you saw it! This is the fastest time anyone has ever seen it. Normalement, ça prend vraiment longtemps avant que quelqu'un remarque que c'est la même personne. En fait, c'est « tout fait un peu partout. Is there anything else that we notice? Or maybe if you see the title, you could see… Uh, I think you see the title on the bottom. Alors, je vais juste le dire. En fait, c'est une, euh, une caricature d'une autre œuvre. C'est « The Death of General Wolfe ». So it's part of the history of Canada. We have uh, le mort de, I don't know, Général Wolff, um, qui a recréé um, on présent day in a shopping center or something. Mais c'est la même personne. Et c'est ça qui est intéressant avec ce, que, um, avec ce genre d'œuvre pour inspirer des conversations avec des jeunes. Um, Est-ce qu'on est tous la même personne? Is everybody a little bit us? Are we a little bit everybody? C est, c est, uh, genre comme ça, like it really inspires a lot of interesting conversations with students, en particulier sur la question de genre. Is that what it is? The gender. Because um, il, il, il y avait beaucoup de monde qui ont, qui ont ri un petit peu parce qu'il y avait uh, tout who qu'ils se déguisaient en femme. But then they... they I'm going to go back to my... To my presentation, I'm going to make it larger. Um, then we went on to look at this collection of pictures. Et aussi en bas de votre écran, you can see that there's a plus and a minus. Il y a comme un, dans des cercles blancs, c'est le zoom in, zoom out. If you want to make it larger for yourself, um, tu fais il a pris toutes ces images. Um, he you know, dressed himself up and took all of these pictures. So sont vraiment des personnages qu'il s'est And these are all on his Instagram and on Tinder. Tinder, c'est an application pour trouver des comme, dates, soit un homme ou une femme. Um, I agree, Nadine, in many different contexts. When we're talking about personal identity, là c'est comme le but de, de, de l'école, qui de, de créer du monde qui se connaît, that, that are developing themselves. Um, and when, we are, when I was talking about this with students as well as with groups of teachers, um, il y avait du monde qui ont dit, mais, mais pourtant, mais pourtant c'est un artiste, il s'est déguisé, puis il s'est pris des photos, puis c'est intéressant, mais c'est pas plus que ça. Et quelqu'un d'autre dans le dans groupe a dit, mais comment est-ce que c'est différent de nos jeunes qui mettent leur euh, T-shirt qui était très, très euh, précisément choisi, qui a fait ses, ma ses maquillages, qui a pris une centaine ou deux centaines de photos avant qu'ils aient pris la photo qu'ils allaient mettre sur leur compte. So, on, les, les discussions étaient vraiment intéressantes au niveau de l'identité personnelle et de comment on se représente, comment on se présente en ligne. Um, I'm going to go on to the next one. Si y a quelque chose qui aimerait dire quelque chose like just start talking. I don't mind at all. Um c'est ce, ce intéressant. But I'm going to go to the next one. Ça c'est un un artiste qui travaille des selfies un peu uh, différents. What he does is he goes on Instagram and he He took selfies that were in the public domain. Alors c'était dans la domaine public, il n'y avait pas de there was no privacy, pas de restriction et c'était des selfies du monde qui était à des manifestations à rencontre. So he took all of these selfies together from these uh, public protests, is zoomi ensemble and he called it art. He made an exhibition and ça ici I never expected it mais c'était la déclencheur d'une discussion incroyable avec les jeunes when i when i told them what this was about they said but oh miss no that's not right non non on peut pas faire ça that must be against the law and i said ben non pourtant it's not against the law at all they're in the public domain Do you know what public domain means and so there was a lot of conversation autour de ça and so some of some of them said you know moi, j'aimerais ça que mes choses sont publiques, que le monde les voit, but I, want to be able, I don't want people to come and take them and use them as they want. Et entre eux, ils, sont, ils se sont commencés comme a, un peu à se battre. Et il y avait du monde qui ont dit, OK, maybe that's what you want, mais qu'est-ce qui les empêche? What's stopping people if you're putting things online? Qu'est-ce qui empêche, qu qui empêche autre, des autres personnes à, à prendre les choses que tu mets? and so there's so many conversations that can happen um with our students around the idea of who we are online and personal identity autour de ce sujet des selfies je vois aborder différents le sujet de se définir on demande toujours aux élèves de dire ce qu'ils aiment et de faire une présentation orale that's right who am i and what goes into how i'm going online yet tellement de choses qui peuvent peut se faire avec ça et before I have a few more seconds I'm going to leave you with this one ça c'était un résultat de cette activité déclencheur um, de, de cette activité uh, activator ça c'était un des étudiants dans la cour de, de, de Caroline I'm going to let you have I'm going to time travel by about a minute je vais vous laisser lire ça ce que lui il a écrit This was his final um, art project that he did in his description congessa I, I thought like he. This is a, a, a I want to say boy. This is a man, a boy, a student, a youth who, oui, j'ai des frissons. Who, who, who, who's, who's starting to understand that what he puts there, dès qu'il met quelque chose, he has no control over what's going ha to happen with it. Qu'est-ce qui va se passer avec? Lui, il avait, il a aimé ça juste à cause de la forme, but he understands that people can take it differently. Alors I think that's it. For, I'm going to go what's my last one? Oh, this is on the course website. Um y a comme toute une section sur les selfies avec uh, d'autres exemples d'étudiants, je crois. Encore une fois, ça va être, uh, you're going to have access to all of this at the end. So I'm going to be changing the breakout rooms. Things are going to be shutting down. Hi everybody, it's time to switch to the next room. On passe à la prochaine salle, um, time to get to the next room. It's going to be our last rotation. It's going to be a little bit shorter, not by much. Um, and actually it won't be very shorter at all, I lie. We go to the next room. So, if you are in room one, you should be coming into room two. Si vous êtes dans la salle 2, vous passez à la salle 3. Si vous êtes dans la salle 3, vous passez à la salle 1. And now that you've heard a lot about things, um, les discussions vont peut-être changer.